Qu'est-ce que j'en pense Je vais attendre une offre meilleure. J'ai putain, je vais peut-être aussi bien descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoque, fumer de l'herbe, engager dans la garde nationale. Je n'ai le président. sens de l'observation continue de te servir à merveille, mais patience C'est à Madame Justice que je dédie ce concertant, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place.